C'est par là derrière, voilà ici, on a un capuchon là, Là. Ouais. ici là, par lequel je vais placer, je vais te donner le capuchon, là, il faut chicoter un petit peu, voilà l'ancienne, mais je vais pas te la donner parce qu'elle est très chaude, oui pour changer les deux d'office, c'est mieux comme ça on a toujours les mêmes paires. Et on remet une ampoule dans l'emplacement que Fredo vous a montré tout à l'heure. Je rebranche là, c'est un peu à l'aveugle. Hop là, voilà. Avant de refermer le, le capuchon et de remplacer l'autre, on va voir si elle fonctionne. Ça fonctionne On va mettre le capuchon, pas l'oublier. Jamais oublié ça. Parce que... Alors, l'autre, bah, c'est la même chose, hein. dans l'autre sens. Donc, on enlève le capuchon dans cette partie-ci. Hop. Comme ça. Et alors là, il y a la prise qu'il faut enlever. Voilà. La fameuse prise ici. Ensuite, il y a un espèce de. ché en haut. Il faut aller avec le pouce. Voilà. Libère ça et là on peut enlever l'ampoule. Voilà et on va aller chercher l'autre. Donc là on prend la nouvelle lampe. Fais attention. Et qu'on met un poids. Ou la deuxième, la deuxième fois en trois ans. <rire> le garagiste, euh, le. Les lampes automatiques parce ouais. qu'elle s'allument, s'allume, elle se ferme, elle s'allume, ça use plus vite. Mais je l'ai enlevé je fais plus ça et, et c'est pas ça. ça. À mon avis, c'est ça... un défaut de fabrication électrique quelque part. Donc ici, un petit chipo aussi, parce qu'il faut faire rentrer la lampe, bien comme il faut, et remonter le petit ressort là où il faut. mais ah oui, voilà. Donc il est venu avec. Voilà, là ça a l'air d'être bloqué. Donc ensuite, on va remettre la prise, donc ici, avec trois, trois entrées qui vont sur les trois cosses de la lampe. Et voilà, si j'avais plus de facilité pour regarder. Ensuite, eh bien, on referme avec le protège capuchon. Hop. Oui. À gauche, c'est bon. Et à droite, c'est bon. À droite, c'est bon. Et à gauche, c'est bon. Alors, ce que je fais aussi, attention, maintenant, c'est en fermant le coffre, de le refermer doucement, parce qu'avec le choc, je me dis que peut-être ça peut avoir une conséquence. Et voilà. Et voilà.